Alors, t'en as pensé quoi du film bah, J'ai bien aimé le côté comique qu'apporte la mère chez toi. J'ai vraiment aimé euh, l'atmosphère qu'a créé Mathieu evans Fendry euh, quand euh, la mère fait des visites avec ses clients, euh, quand on voit quelque chose dans l'arrière-plan la, et que les, les clients ils ne voient rien, on sent vraiment la tension euh, et le suspense dans les scènes. Et euh, sinon, euh, toi tu crois aux esprits euh, Moi je crois pas aux esprits, pour moi c'est un truc de gamin et toi. Bah je sais pas trop quoi en penser. Ça te dit qu'on fasse notre propre avis Je connais un endroit où il y a un, un belvédère qui est dit hanté. Ils organisent des visites parce qu'ils l'ont mis à la vente. Ouais, ça peut être cool. Après, moi, je suis pas trop trop esprit, mais oui, ça peut être cool. Hein. Et sinon, par rapport au, au court-métrage, euh, je trouve qu'on arrive bien à ressentir l'enjeu euh, euh, qui est le côté sournois de la mère quand elle vend des maisons possédées, d'où le titre « Repossess Homes » et euh, quand elle se fait dépasser par son propre jeu. Ouais, je suis d'accord avec toi. Aussi, à un moment dans la scène, tu sais, où elle avait le le marteau en l'air comme si elle voulait tuer oui. quelqu'un et euh, en fait elle tape sur un petit panneau à vendre euh... je pense que c'est marrant ouais c'est vrai ouais. et euh, j'ai vraiment trouvé euh, le montage euh, très bien orchestré euh, par exemple il y a, y a vraiment des moments euh, de longueur euh, qui laissent un sentiment de gêne euh, et aussi euh, des moments très rythmés qui tiennent le spectateur en haleine ouais, ça s'est un peu flippé ça des fois ouais mec on voit que dalle attends j'aime la lampe c'était flipper ton truc là Je croyais que t'avais dit que t'avais pas peur de porter, là. Ouais mais c'est le noir et tout attends. Ah ouais tu commences à avoir peur quoi Non <rire> pas du tout c'est pas vrai Tiens regarde on est arrivé Il pas du tout flippé ton truc là Ah ouais Vas-y viens on va frapper Vas-y viens Bon on y va Vas-y C'était quoi ça Ça devait être des souris, hein Ouais, c'est ça, c'est des souris. C'était des souris. C'est sûr.